Lors de l'étude qualitative des états électroniques ou vibratoires de la matière, le chimiste est rapidement confronté à des difficultés mathématiques considérables, même lorsqu'il s'agit de molécules très simples. Il est alors primordial de disposer de méthodes qui permettent de simplifier les choses et par voie de conséquence, faciliter l'interprétation des résultats expérimentaux. La théorie des groupes permet cette simplification. Malheureusement, cette théorie est assez abstraite, avec un développement mathématique assez important. Elle nécessite par conséquent un certain investissement avant que ses bénéfices ne deviennent évidents dans les applications. Dans cette série de vidéos, nous avons choisi d'introduire progressivement la théorie au travers d'exemples, en faisant très peu appel au développement mathématique. À l'issue des vidéos, vous aurez a priori assimilé l'essentiel de la théorie et serez en mesure de l'utiliser dans de nombreuses applications en chimie, chimie de coordination et spectroscopie par exemple. Pour une application particulière qui nécessiterait une connaissance approfondie de la théorie des groupes, il sera cependant nécessaire de consulter un des nombreux ouvrages qui lui sont consacrés. La première vidéo vous permettra d'apprendre à identifier les différentes opérations de symétrie ponctuelle et leur notation de Schönflies. Dans la seconde vidéo, vous verrez de façon succincte ce qu'est un groupe ponctuel et quelles sont les règles qui le définissent. Ensuite, dans la vidéo numéro 3, vous apprendrez à identifier le groupe ponctuel d'un objet fini, à l'aide d'un organigramme et quelques questions relativement simples. La vidéo suivante vous expliquera ce qu'est une représentation en théorie des groupes et vous montrera les différents éléments présents dans une table de caractères, indispensables pour une application de la théorie des groupes. Elle vous indiquera aussi comment réduire une représentation réductible en représentation irréductible. La cinquième vidéo complètera ceci avec le cas des représentations dégénérées et un usage simplifié des matrices. Elle introduira aussi les différentes notations de mulliken pour les représentations. La vidéo numéro 6 abordera les concepts de somme directe et vous donnera les clés pour construire les combinaisons linéaires adaptées à la symétrie avec l'opérateur de projection. Ensuite, dans la septième vidéo, sera brièvement présenté le produit direct, indispensable pour résoudre des problèmes qui, sans l'appui de la théorie des groupes, nécessiteraient des calculs complexes. Deux vidéos, la 8 et la 9, seront consacrées à l'usage de la théorie des groupes pour la description des modes normaux de vibration moléculaire. Enfin, les deux dernières vidéos montreront comment utiliser la théorie des groupes pour construire des orbitales moléculaires à partir d'orbitales atomiques en utilisant uniquement les symétries. Voici quelques ouvrages qui ont servi à construire les bases théoriques de ces vidéos. Bon visionnage